Salut tout le monde Ici Tania Louis. soyez les bienvenus sur ma chaîne Vous y trouverez de la vulgarisation scientifique, essentiellement sous deux formats. D'un côté les petites manips, où je vous montre des petites expériences sympas et faciles à refaire avec du matériel que vous avez sans doute déjà chez vous, et de l'autre, biologie tout compris, où je vous explique en quelques minutes des notions, ben, de biologie. Forcément. En vrai, il y a plusieurs formats différents dans biologie tout compris les épisodes classiques, les réponses à vos questions et les focus qui permettent de creuser un peu un sujet. Et pour que vous puissiez vous repérer facilement dans tout ça, les miniatures sont de couleurs différentes, le type de format est indiqué en début de titre et les vidéos sont classées dans des playlists thématiques. Avec amour Il y a aussi quelques autres vidéos par-ci par-là. Des captations de conférences, des supports de révision, des épisodes réalisés pour des occasions spéciales, mais promis, dans tous les cas, ça parle de science. Il ne vous reste qu'à explorer tout ça et à vous abonner si ça vous plaît. A bientôt